Quand j'ai découvert son profil, c'est sa voix et son côté attentionné qui m'ont fait basculer. J'aurais jamais osé l'aborder. C'est à cette soirée mythique que tout a basculé. Vous aussi, basculer dans une vraie histoire d'amour, télécharger Mythique.